Alors, plus chaud, plus sec, plus humide, faire face au climat futur en Alsace. Euh, le titre de, de cette présentation est inspiré, même plus qu'inspiré par euh, le thème de la journée euh, mondiale de la météorologie, le 23 mars 2016. Donc l'OMM avait intitulé cette journée, plus chaud, plus sec, plus humide, faire face au futur. Donc voilà, euh, on va retrouver des caractéristiques euh, du, du climat mondial à l'échelle beaucoup plus fine de l'Alsace. Donc tout commence avec l'observation météorologique, que ce soit l'étude du climat ou, euh, ou l'étude de la météorologie, la prévision météorologique. Donc tout démarre avec euh, l'observation du temps qu'il fait. Alors aussi bien avec euh, nos stations d'acquisition de données, nos stations météorologiques au sol, euh, donc euh, des données euh, prises directement euh, dans le milieu atmosphérique euh, qui nous permettent de constituer des, des longues séries euh, climatologiques de données et d'étudier ensuite le climat. Et puis on a aussi euh, des, de l'observation à distance, hein, de la télémesure avec des images radars et des images satellitales, qui nous permettent surtout euh, pour l'instant de travailler euh, pour la prévision météorologique et moins sur le climat, mais euh, le climat commence aussi à être intéressé par ces données. Donc la différence, juste pour rappeler, la différence entre météorologie et climatologie. Donc euh, la météorologie, c'est le temps qu'il fait à un instant donné, avec les, les différents paramètres atmosphériques que l'on observe à un instant donné. Et euh, lorsqu'on étudie le climat, on s'intéresse à des moyennes, sur des plus longues périodes de ces différentes situations météorologiques. Donc on est vraiment sur une vision beaucoup plus globale, sur un temps moyen euh, sur une zone. Alors grâce à ces, à ces données que l'on observe depuis quelquefois euh, beaucoup, beaucoup d'années, puisque euh, la station de Strasbourg-Ensheim dont je présente ici les relevés de température a ouvert en 1923, même si ici sur, euh, sur l'observation du réchauffement, la série ne commence qu'en 1959. Donc on, on, on a vraiment une belle série sur, euh, sur strasbourg Ensign, qui est notre station de référence pour Strasbourg. Alors qu'est-ce qu'on observe grâce à nos, à nos relevés euh, Eh bien on, on observe effectivement ce réchauffement. Donc ici on est sur euh, un schéma qui représente euh, l'anomalie de température par rapport à une référence, hein, le zéro ici qui est la moyenne euh, 1961-1990 et qui nous permet de mettre en évidence un réchauffement euh, donc des, des valeurs en rouge au-dessus de ce zéro, des anomalies positives de température moyenne annuelle euh, qui est beaucoup plus marqué à partir, on va dire, de la fin des années 80, début des années 90. Hein. Et donc on a euh, sur la moyenne annuelle, on a quand même beaucoup moins d'années froides, hein, les années dont les anomalies euh, sont ici en bleu euh, par rapport à, à, à, cette, euh, à cette moyenne 1961-1990 qui sont euh, beaucoup moins fréquentes voire absentes sur la, la fin de la période et puis bien sûr euh, 2014 qui est l'année euh, la plus chaude qu'on ait jamais enregistrée en Alsace, c'est vrai aussi au niveau de la France et au niveau mondial. Ensuite, on a les schémas euh, sur l'hiver et l'été. Donc, l'hiver, on a euh, on a on a ce réchauffement euh, qui apparaît surtout avec euh, de moins en moins de divers froids. Euh, ou des hivers euh, froids de moindre intensité par rapport par exemple à l'hiver 63 hein, qui était très froid. Donc cette anomalie, euh, les anomalies sont plutôt euh, dans le rouge que dans le bleu. Et puis sur l'été, eh bien euh, on, on remarque que là le réchauffement est, est vraiment très très, euh, très constant à partir de, de cette fin des années 80. Et puis bien sûr on va noter le pic associé à l'année 2003 euh, qui apparaît ici bien distinctement. Alors, euh, à l'échelle de la France, maintenant, j'ai mis ici un petit, une petite aide pour se repérer sur l'échelle spatiale. Donc, à l'échelle de la France, euh, si l'on essaye de caractériser les vagues de chaleur que l'on a observées en France, eh bien, euh, on, on peut avoir ce type de schéma avec euh, donc un diagramme à bulles. Euh, en abscisse, on aura la durée euh, des vagues de chaleur, en ordonnée, l'intensité maximale de ces vagues de chaleur et puis l'air des cercles va nous donner la sévérité de la vague de chaleur. Plus le cercle est important, plus l'air est importante, plus la vague de chaleur aura été intense, sévère. Donc on remarque aussi ici la vague de chaleur de 2003 qui est bien, bien isolée des autres, qui est vraiment plus marquée et puis euh, un certain nombre d'autres épisodes, euh, l'été 2006, euh, l'épisode de, de canicule de juillet 2006 euh, qui est aussi euh, assez important. Alors, pour le climat futur, mais qu'est-ce qu'il qu en sera on, on est dans un réchauffement, qu'est-ce qui va se passer dans, en climat futur Alors il nous faut pour expliquer euh, les, les, les différentes possibilités de notre futur, euh, regarder les projections, les, les, les différents scénarios envisagés par le GIEC, qui est le groupement intergouvernemental d'experts pour le climat et qui a donc réalisé euh, différents, différents scénarios euh, à l'aide des modèles euh, de projection climatique. Alors, un scénario optimiste euh, qui est en bas euh, le scénario en bleu, et un scénario pessimiste, donc avec un réchauffement plus important. Le réchauffement se fait toujours par rapport euh, à, à une référence. Ici, c'est la moyenne des températures entre 1986 et 2005. Donc, euh, dans le cas du réchauffement optimiste, qui est d'ailleurs plus, plus envisageable aujourd'hui, puisqu'on est passé au-delà de ce qui, de ce qui euh, nous permettrait d'être dans ce scénario d'émission de gaz à effet de serre, eh bien, euh, on aurait eu un, un réchauffement moyen de l'ordre de deux degrés, un degré, pardon euh, par rapport à ce zéro. Et puis, dans le cas d'un scénario pessimiste, on a un réchauffement euh, moyen d'un peu plus de 4 degrés au niveau global. Hein. Donc là, on, on a le, le globe euh, en haut à droite pour dire qu'on est dans ces, ces différents scénarios proposés par le GIEC euh, et, et les, les différentes euh, euh, fourchettes de, de réchauffement par rapport euh, à cette moyenne 86-2005. On est au niveau planétaire hein, au niveau global. Voilà, alors donc euh, euh, ça dépend de nous bien sûr, hein, ça dépend de nos émissions, ça dépend euh, de nos choix euh, et de nos comportements. Alors en climat futur bien sûr qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci, on va zoomer euh, sur l'Europe occidentale. Euh, bien sûr, on aura plus chaud, euh, nous aussi, euh, et même un peu plus, le, ré le, le réchauffement sera un peu plus élevé dans nos régions qu'au niveau global. Donc, en scénario pessimiste, eh bien, euh, si on décline de façon saisonnière, regardez un petit peu ce qui se passe en hiver et en été, on aura un réchauffement de 2 à 4 degrés euh, en hiver qui sera plus important dans les zones continentales, donc à les zones qui sont plus à l'est de, de, de cette carte, et puis euh, un réchauffement euh, encore plus marqué l'été, plus 3 à plus 6 degrés, et euh, avec une, une gradation plutôt du sud vers le nord, donc plus chaud euh, dans les zones méditerranéennes, et puis euh, lorsqu'on remonte vers le nord des régions, bien sûr le, le réchauffement sera légèrement inférieur. Au niveau des précipitations, eh bien, euh, si on, on, on, on regarde euh, euh, comment le scénario pessimiste se décline euh, saisonnièrement en, en hiver et en été dans nos régions, Europe occidentale toujours, eh bien, à la fin du siècle, on, on note qu'on aura des hivers plus humides et des étés plus secs, ce qui explique aussi pourquoi euh, J'ai gardé le titre euh, de l'organisation météorologique mondiale de la Journée mondiale de la météorologie euh, 2016 pour ma présentation, puisqu'on peut avoir, comme on l'a vu cette année en 2016, on peut avoir à la fois du plus humide et du plus sec dans la même année. Voilà, donc hiver plus humide et été plus sec dans les scénarios, enfin dans le scénario pessimiste et euh, en climat futur. Et puis au niveau des vagues de chaleur, eh bien, euh, euh, là on, on présente euh, des projections euh, pour ces vagues de chaleur en scénario optimiste sur la gauche et en scénario pessimiste sur la droite, avec euh, deux échéances, une échéance qui sont euh, représentées par les, les, les bulles blanches euh, à échéance 2021-2050, donc à horizon moyen et puis pour les bulles roses à échéance fin du XXIe fin du siècle, 2071-2100. Donc en scénario optimiste, le scénario 4.5, hein, qui était le scénario turquoise de tout à l'heure, eh bien on a euh, des vagues de chaleur qui sont... Euh, qui sont quand même en, en croissance mais qui se stabilisent relativement vers la fin du XXIe siècle. Alors qu'en scénario pessimiste, eh bien, les, les vagues de chaleur euh, euh, de l'échéance moyenne hein, en blanc euh, sont euh, largement dépassées euh, sur la fin de la période. Hein. On voit que là on a vraiment euh, une augmentation impressionnante de ces épisodes de, de canicule à la fin de, du XXIe siècle dans le scénario pessimiste. Alors, pour l'Alsace, euh, euh, ce que l'on peut dire aussi sur le climat futur, c'est qu'on observera euh, un assèchement des sols. Euh, donc ici, on voit les, les, les différents euh, degrés d'humidité du sol euh, avec euh, euh, les records secs en, en marron euh, qui, euh, donc, euh, sur l'année hein, de janvier, à décembre euh, viennent vraiment marquer euh, les, les, les périodes où le sol est plus sec, euh, donc dans notre territoire alsacien. Et lorsqu'on fait euh, une projection avec nos, nos modèles de projection du climat, euh, on obtient euh, pour la fin de, du siècle, euh, en scénario pessimiste, euh, des sols euh, qui seront en moyenne aussi secs que les sols les plus secs observés sur la période estivale. Donc euh, effectivement, euh, l'assèchement des sols, c'est quelque chose à prendre en compte en climat futur. Voilà, merci pour votre attention.